tac tic, tac tic, tac tic, tac tic, tac tac tac tac tac tac tac Ce tatamar est insupportable. Bordel. Elle méritait cette poufiasse. Elle ne m'écoutait pas. Bordel. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Elle méritait, bordel. Poufiasse. C'est pas croyable. Même morte, elle me fout dans la merde. Poufiasse de merde. Incroyable tout ce cinéma qu'elle me fait. Elle fait semblant de ne pas se relever après que je l'ai poignardée. Et maintenant, je dois me démerder. Non, toujours pas relevé. Elle doit être vraiment morte. Passer ça pour un accident Enfin, 11 coups de couteau, un accident... Faut dire aussi, je ne suis pas allé de ma morte. Enfin, j'ai pour devise quand je fais un truc, je le fais bien. Au moins, ça c'est sûr. Ah là, c'est trop bien fait. Comment je vais faire pour me sortir de cette merde Police Ouvrez la porte Oh la poufiasse